Je m'appelle Laurent Duré, j'ai créé une société qui s'appelle Bachelouzouk, avoir produit ou coproduit un certain nombre de, de documentaires pour la télévision principalement, vers différentes sociétés parisiennes, dont le film ici. J'ai créé Bachelouzouk il y a cinq ans, tout en continuant le métier de producteurs traditionnels, mais en essayant de travailler sur des nouveaux récits, des nouveaux médias, parce que mes enfants ne regardent plus la télévision et pour leur raconter des histoires, ben, je suis obligé de raconter des histoires à leur téléphone. Et que raconter des histoires à travers mon téléphone, ça change beaucoup de choses, c'est passionnant, mais ça demande de réinventer une grammaire, un langage, et c'était vraiment ce qui m'amusait. Le projet que je, un des projets que je défends actuellement et le dernier projet aidé par Europe Creative dans le cadre d'un développement est un projet hybride qui mélange du documentaire et de l'animation euh, et euh, qui est une série de 10 fois euh, 10 minutes en vidéo linéaire et de 10 épisodes de Divinal. Divinal est un format euh, qu'on a créé qui s'appelle Digital Vision Narrative. Et qui est un un récit vertical pour téléphone mobile. Euh, ce, cette série porte sur des portraits de grands sportifs, euh, de sportifs contemporains, euh, qui, tous un jour ou l'autre, ont été discriminés hein, pour des questions euh, d'origine, euh, de genre, euh, d'origine sociale, euh, d'orientation sexuelle euh, ou de handicap. Euh, et bien, le sport est un endroit, et on le voit dans l'actualité aujourd'hui de façon très claire de nombreuses euh, discriminations euh, et utiliser, euh, avoir recours à des portraits de grands sportifs est aussi un moyen d'engager les gens, d'engager les spectateurs à réfléchir à ce que ça veut dire. Euh, ce projet se veut évidemment international. Euh, nous l'avons monté en développement avec un partenaire en Lituanie, nous avons eu euh, des accords en préfinancement de euh, différentes chaînes de télévision euh, européennes nous avons un coproducteur belge et un coproducteur canadien, c'est un gros projet. Et nous avons euh, demandé le soutien euh, de médias en animation, parce qu'en fait c'est un projet qui est documentaire mais qui va utiliser beaucoup d'images d'animation, parce qu'en fait, pour parler de l'indicible, euh, des discriminations, euh, on a rarement des images documentaires. Euh, c'est souvent caché, c'est souvent par derrière, c'est souvent à travers les réseaux sociaux. Donc, on a décidé d'avoir recours à l'animation, aussi parce qu'on travaille avec un jeune réalisateur italien, anglo-italien, qui s'appelle Madame Rochevitz, qui avait fait un film sublimissime qui s'appelle Message for You, sur une femme qui a sauté du train qui conduisait à Auschwitz, et qui est un film nominé aux Emmy Awards. Faisant appel également à un excellent animateur, Jean-Christophe Malolo, L'idée étant vraiment d'en faire une série vidéo linéaire de format court euh, 10 fois 10 minutes, totalement destinée à être diffusée sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de presse euh, ou euh, sur le site web de certaines télévisions. Et une version euh, pour téléphone mobile, inspirée du dernier programme que j'avais produit et regardé, qui s'appelle Panama Broad, ce matin. C'est une BD une documentaire interactive qui mélange du documentaire des archives euh, de l'animation et qui est entièrement conçu pour un mobile. Je suis fondamentalement européen, je crois fondamentalement à la nécessité de l'Europe. Je suis totalement stupéfait quand j'entends des discours euh, eurosceptiques euh, qui oublient juste que l'Europe n'a jamais connu une période de paix et euh, une période aussi florissante que depuis qu'elle existe en tant qu'Europe. Qu et donc je suis toujours totalement stupéfait, je pense qu'on mélange deux choses, euh, la lourdeur d'une euh, Europe bureaucratique et, et de loi transnationales, et euh, un autre problème qui est l'épuisement du système économique et capitaliste euh, et politique que nous vivons actuellement. Comment on va réussir à réinventer le vivre ensemble euh, d'un point de vue euh, Politique, économique et sociale, puisque je pense que l'une des erreurs, c'est l'Europe sociale. L'une des erreurs de l'Europe, c'est de ne pas avoir réussi à construire une Europe sociale suffisamment grande, ou en tout cas à la déconnectant de l'Europe économique. Euh, le chantier est vaste. Euh, je, ce que je regrette, c'est qu'il pas plus de joie à, si, euh, à, si, à se lancer dans ce chantier-là. Euh, a défaut d'avoir la joie de se lancer dans ce chantier-là, euh, il, il va falloir avoir l'arme de se lancer dans un combat euh, qui va être celui de lutter très clairement contre les replies sur soi.